Salut Aujourd'hui, on va commencer un play sur Crypt of the NecroDance Nintendo Switch Edition Ça, c'est... en. Ouais, ouais, ça doit aller. Ah, ils m'ont dit que j'étais trop jeune, j'ai oublié mon casque Ils m'ont dit que je devais encore m'entraîner. Je leur ai dit de laisser tomber. Ah bah oui, pour le coup, elle est tombée là. Quelle ironie Ah bah oui Oh Oh, c'est tellement drôle hein. Comment ai-je survécu à cette chute Quelque chose de bizarre a dû se produire. Elle est morte, du elle il y a du sang. Elle n'a pas survécu. Oh, c'est Satan. Satan, on va fuir comme tu veux. Mon poule bat à tout rompre. À tout rompre, ouais. Mon sang se refroidit. J'ai à tout rompre. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis venu. Je vais trouver la réponse, quitte à en mourir. Oh, je viens de mettre la musique. Je l'ai acheté il y a plusieurs mois. Et ça fait très très longtemps que j'ai acheté. C'était les soldes. Et les soldes, eh ben, c'est bien. Attention, ce jeu contient des effets visuels qui peuvent provoquer des épisodes de convulsions. Si vous êtes épileptique, ne jouez pas à ce jeu. Et ne regardez pas cette vidéo. Mais abonnez-vous et laissez votre pouce bleu quand même. Il ne faut pas abuser non plus. J'ai survi. Il faut que je me souvienne de ce camp. Clan... Ce camp que... Eri, Je sais pas. Une grosse épée <rire> Je suis comme Ike. Il il que 3 je peux 3 trouver 3... en... tuer trois ennemis d'un coup. Ah bah oui. Une pelle On va creuser Quoi, c'est... Profondeur 1, niveau 1, d'accord. C'est un truc aléatoire avec plusieurs... Hein? Non, je sais pas ce que c'est. C'est un peu comme The Binding of Isaac. D'accord ça, il a chier. Hein. Si c'est un jeu à couloir infini, ah, j'ai posé une bombe, je sais pas comment j'ai fait. Mais oui, c'est clairement ça. Non, je sais pas si c'est une histoire ou pas, mais on verra bien. Mais quoi, 19 pièces, j'aurais pu marcher une super armure. Putain, il manque une pièce. Il me manque une pièce, vous imaginez ça un peu Non, ça ne met sans... Quoi comment ça je suis nul je t'emmerde Ah j'allais acheter l'armure On retourne voir le gars qui fait de l'opéra Pour un diamant Parce que c'est bien les diamants Ah il y a une cage Faut que je retourne acheter une clé c'est ça Bah je vais retourner acheter ta clé t'inquiète pas Oh on peut ouvrir des passages En plus ça, ça use la pelle Non elle avait pas une durabilité Oh j'ai presque plus de vie <rire> Faut que je fasse attention en fait Je peux pas le tuer lui Je peux pas le tuer Eh hey. Ah quoi Mais quand... Là... Quoi, faut pas que le changement se termine, autrement il y a un autre niveau. Quoi J'ai pas compris. Puis sur B, vous êtes mort, d'accord. Défi du jour, mode toutes les zones, zone 1. D'accord, bon on va, on va faire le truc principal pour l'instant. Hein. D'accord, on va faire toutes les zones, on verra après. Rester pour utiliser diamant. diamants. Ah et là je peux m'améliorer. Je vais des améliorations permanentes. On va utiliser ça. Une coffre rouge par session. Bah allez on y retourne. Hein. On va tous débuter. On va tout gagner. Ouais, c'est une génération aléatoire Non, c'est pas aléatoire, ça. Si. Hey, hey, je me fais harceler, un singe. Mais, je veux faire ce dépeint-singes. Mais c'est pas de ma faute. Mais c'est quoi, ce bin Une grenade Une salle secrète. Bon, on m'en fiche, c'est de l'argent. C'est bien l'argent. Oh, un dragon Au secours Ouais On va là-dedans ou pas Oh de l'or J'aime bien quand ils sont en or Oh Trop bien Oh Pas moins bien Quoi mais il me tue en un seul D'accord. On va prendre ça. Bon bah on y revient, on y retourne. On y revient. Pourquoi c'est cassé ça Un truc magique Oh Je vais choisir un truc ou je veux choisir un truc en particulier ou... Ah oui. Ah, d'accord, très bien. Ah, ma l'aide l'aide pas vu le dans l'ombre. Mais je savais pas, moi, qu'il y avait ça qui allait apparaître. D'accord. Bon, ben... Au démarrage rapide, hein J'y comprends rien. Oh, j'en ai marre des dragons. Oh, oh qu'est-ce qu'il va faire hein ah, Un marchand. C'est un marchand ambulant. La, la, la, la, la. Bah, attends, on prend tout. On voit tous les ennemis. Ça, pour 20. Je sais pas si c'est une bonne affaire. Parce que forcément, j'en en croisé d'autres des marchands. Mais tu vas la fermer, oui. J'y trouve pas où. Oh, un coffre. Oh, trop bien. Monsieur, je viens vous libérer. Merci. A bientôt dans le lobby, de rien. Ah Oui, j'avais oublié qu'il fallait que je me dépêche. Mais oh il me tue lui à chaque fois. Oula, ça coûte 60 ça. Ouf, c'est cher. Hein. C'est un emplacement de stockage. Allez, aide face au piège la glace. Allez, hein. qu'est-ce que c'est ça Ah Oh putain c'était peut-être pas une très bonne idée. Et bientôt dans le lobby. Pourquoi il y a de l'eau Il y a une flaque en plein milieu, on sait pas pourquoi. Ah Ah On va ici. J'ai pas de clé, désolé, frère. peut-être une clé là-dedans. Ben non. Récupère un cœur. Ouais, j'en ai bien, merci. Oh, un dragon rouge Sanctuaire de guerre. C'est quoi Attention. Oh, il m'a vulgarisé Je savais pas, moi. Je savais pas qu'il était aussi puissant, ce dragon. Euh, ben, retour au lobby. On a des trucs à acheter. Il y a des gens qui sont apparus aussi. Ah c'est des vendeurs, venez vous entraîner contre les ennemis, les ennemis de la zone 5 et de la zone 1, d'accord, je voir zone 1, je voir, vous contre les monts bleus, oui, ah d'accord c'est un spawner, ouais bah c'était incroyable hein, c'était débloqué là-bas avant, L histoire de dragon, ah ouais parce que les dragons ils me cassent les couilles, <rire> vraiment, oh, mais casse-toi toi, toi. Allo? Bah, y'a plus d'argon. Quoi? J'ai pas con j'ai pas compris, j'ai pas compris, pas Maintenant, en plus, j'ai un bonhomme bizarre. J'ai un vieux pervers. Ah, ouais, un cœur en plus, hein. Hello. Hello Hi ah, Richesse, parce que l'argent, c'est bien. Tiens dragon, j'ai pas compris, ça. J'ai pas compris. D'accord, bon, on va recommencer. Et cette fois, avec le vieux bonhomme. Quoi Il n'y a pas de... Pourquoi il n'y a pas de rythme Pourquoi il n'y a pas de rythme Pourquoi il a pas de rythme Pourquoi il n'y a pas de rythme j'ai des pouvoirs magiques j'ai rien compris mais c'est pas grave ça fait quoi si j'appuie sur x plus 100 pièces trop bien c'est trop bien l'argent ah c'est peut-être le personnage qui fait ça bravo oh, bravo je comprends pas pourquoi il n'y a pas de rythme j'y comprends rien c'est parce que je suis mort trop de fois du coup il m'a mis le mode facile c'est ça il a eu pitié de moi oui plus un creuset Aha quoi ah c'était un mot un... mais en tout je me suis fait niquer par un corps froid <musique>